Question, quelle qualité essentielle un manager doit-il toujours conserver S'il la perd, c'est la confiance de ses équipes qui s'envole. Et comme vous le savez, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Cette qualité, c'est quoi Cette qualité, c'est l'exemplarité. Vous me direz, un manager doit avoir toute une série de qualités, un leader aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le, le débat sémantique manager, leader, etc. Tout cela n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui compte c'est ce qu'on dit. Et surtout, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et donc, cette qualité, quand je dis l'exemplarité, c'est de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Et quand un manager, par exemple, ne fait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait. Je passe à ta réunion mardi. Mardi, on l'a jamais vu. Je t'appelle lundi. Lundi, on l'a jamais vu. Je boucle le dossier pour jeudi, sans faute. Jeudi, soir, on attend toujours le dossier. Ceci est un frein majeur à la cohésion et à la motivation du groupe. S'il y a une chose à laquelle je suis particulièrement sensible, y compris dans la vie personnelle, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Alors bien sûr, il peut y avoir des aléas. Si je vous dis rendez-vous mardi 5 heures, ben, je serai là mardi 5 heures. Mais et si j'ai été retenu, je vous téléphone, j'appelle, je, je me manifeste pour respecter ma parole. Et dans ce cas-là, on décale, aucun souci avec ça. Mais je suis frappé de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent des choses, qui annoncent des choses et qui ne font pas ce qu'ils ont dit. Et Je pense que quand on est manager et quand on est entrepreneur, quand on est leader, peu importe le débat sémantique entre tout ça, c'est fondamental en termes d'exemplarité que de faire ce que l'on a dit qu'on ferait. Alors bien sûr, je, je mets un garde-fou, il ne s'agit pas de tout dire. Restons mesurés et il y a des choses qui doivent rester confidentielles. La stratégie doit rester confidentielle et il y a des informations qui doivent rester confidentielles. À la tête de notre entreprise, je n'ai jamais tout dit, heureusement d'ailleurs. Simplement, quand vous prenez des engagements vis-à-vis -vis de votre équipe, de vos collaborateurs, et ça marche dans les deux sens. Pour eux aussi, quand ils prennent des engagements vis-à-vis -vis de vous, c'est tellement mieux, c'est tellement plus positif, c'est tellement plus porteur, c'est tellement plus agréable et productif de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Cette qualité, il ne faut jamais, jamais, jamais la perdre. Et si vous respectez cette façon de fonctionner, alors, comme dans notre entreprise, la confiance des équipes, elle vous est acquise parce qu'ils savent que vous dites ce que vous faites et que vous faites ce que vous dites. Si mon travail vous plaît. Eh bien, commentez, likez, partagez cette vidéo pour nourrir le débat. Je répondrai à chaque commentaire, même si cela me prend du temps, en raison des, des déplacements pour les conférences. Et d'ici là, eh bien, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique « Une question, une réponse ». Et comme à l'habitude, je vous souhaite le meilleur et vous incite à agir. Portez-vous bien et agissez Ciao, ciao